Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais refaire la suite de vos dessins talentueux Et voir vos chefs-d'œuvre. Et c'est parti Le Titanic, il manque le, cœur. le Titanic euh, Le Titanic, ouais ça va plutôt bien fait Petit détail, il ne manquerait plus que les gens dans l'eau et l'iceberg et tout et ça aurait fait le vrai Titanic mais sinon plutôt pas mal hein. pour un début plutôt pas mal tu vois ouais même moi les bateaux comme ça je sais pas les faire alors bravo on passe au deuxième waouh <coughs> mais qu'est-ce que c'est un manga, ça, ça un manga. Vu les yeux, vu comment les yeux ils sont, c'est que c'est du manga. Après lesquels, je ne peux pas savoir. Moi, euh... ouais. après, vu que je connais pas les personnages, je peux pas dire si c'est bien fait ou pas. Mais, comme ça, ça a l'air bien fait. Mais euh, voilà, je vois qu'il y a eu un petit logo qu'il a voulu faire sur le t-shirt. Mais je sais pas quoi ça ressemble. Mais voilà. On passe au troisième. Waouh! Mais c'est tellement bien fait. On dirait un professionnel qui a dessiné. Tu sais, pour les bandes dessinées, tout comme ça, on dirait tellement ça. Oh, mais waouh! Trop bien fait. on peu la nuance de gris. Gris foncé aux cheveux, avec le chapeau. Clair au niveau du cou, euh, ouais c'est plutôt bien fait, un beau petit personnage bien en mode Tu peux t'embrasser, mmh. bon bah quoi dire, rien de plus hein, on passe au quatrième Oh, une croix, je veux dire une roi mais je suis pas sûre Euh... Mais sinon, c'est un truc satan ou je sais plus trop quoi. Euh, ouais. Mais c'est une étoile, quoi. C'est bien fait. Ouais, il y a toutes les branches, c'est bon. C'est ça. Un petit peu de côté, je pense, mais ça va aller de ça. C'est bon. Moi, je valide. On passe. S&T. Oh, un petit dessin d'enfant. c'est trop mignon. Non, je... Pour moi, ça fait un un dessin d'enfant, et bien sûr même moi je dessine comme ça. Pas non, le corps j'aurais pas fait un bâton, je me suis améliorée pour ça. Mais sinon... Voilà. Le petit bonhomme avec des gros yeux, il tient un crayon et une règle peut-être, je sais pas. Toi l'abonné qui a dessiné cette, ce dessin, dis-moi qu'est-ce qu'il tient dans ses mains. Voilà. On passe au sixième. Alors, image de base, ok, et... What Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais tu nous as fait quoi, là Mais what Alors, je sais pas qu'est-ce que tu lui as fait. Le pauvre petit euh, Pokémon, je crois, si je me trompe pas. Mais what the fuck On dirait un monstre, là, maintenant. Tu nous as fait quoi Le truc était déjà assez... Au départ, c'était déjà quand même euh, un peu flippant mais là c'est encore plus que flippant tu fais des cauchemars avec ça faut surtout pas montrer ça aux enfants wow bon on passe à la suite aujourd'hui uh -huh, des signes euh, ouais un peu plus de rature on va dire rature non un peu plus non euh... je sais pas Ouais. Plutôt bien fait hein. La casquette. Le le la veste. C'est plutôt bien fait. Plutôt pas mal, plutôt pas mal, je trouve. On passe à la suite. et hey, mais c'est Naruto. Et lui. Euh... Le truc dans les Naruto là, je sais plus qui est. Utah non je sais pas je sais plus je sais plus mais là tu nous as fait un naruto méchant Parce qu'on est s'énerve là quand il fait son ultime ou je sais pas il s'est assez énervé là alors que l'autre il est en mode mais je vais venir t'attaquer mais sois gentil un peu cette être là il y en a un truc en mode non je vais t'attaquer et puis, euh, on passe au dernier, je crois. What the fuck, mais c'est tellement bien fait. Voilà, on voit plus les cheveux que le visage et le chapeau. Ah, même sur le chapeau, il y a un petit chien ou un petit loup dessiné. Mais c'est tellement bien fait. Wow. Les cheveux, les petites mèches et tout. Mais c'est tellement bien fait. Si moi je pourrais dessiner comme ça, je serais mes bouches paix. Mais, bouge, mais. bah dis donc, vous êtes talentueux, dis donc. La plupart, vous êtes tous pratiquement talentueux, sauf un ou deux, mais sinon c'est tellement bien fait. Même moi je ferais, je ferais pire que vous. Vous, vous êtes là, moi je suis dessous là-bas. Bon, c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu quand même. On va voir la réaction que j'ai et tout. De... Mais vous dessinez tellement bien que pas trop de réaction en mode waouh c'est trop beau mais c'est pas trop quoi dire quoi j'ai pas aller dans les détails alors que je ne connais pas ou voilà sur ce je vous laisse un like commentez cette vidéo et n'hésitez pas à me renvoyer d'autres si vous voulez une suite on sait jamais si ça vous plaît voilà sur ce je vous dis à la prochaine